Wesh, ouais, tu roules trop vite, tu as eu ton permis pour aller dans un Kinder Surprise, MDR. Ah Ça te va comme réponse, Inès <rire> Vite Joue Non Mais Non si Non, non C'est pas ma faute Regarde. Hop. Ouais Non Bonsoir. Oh Mage, bah je suis un monstre en fait. Il est voilà. Gris, voilà, voilà, voilà, oh, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, <rire> voilà. Non mais là il va plus falloir qu'on reste trop trop trop trop ensemble. Non il faut non, je bien au niveau des armes compris. parce que là c'est ça... plus possible entre nous. Ah ça pas va, problème. non. Ouais mec, là il est temps que je te le dise. En vrai, euh, genre je suis bien avec toi, tu vois, j'aime bien quand on se voit, mais je suis pas prêt pour être en couple. Ah ouais Tu veux juste qu'on, ah, ok, bon bah ça me va aussi. Hein. Voilà après euh, hashtag. Euh... Ouais bref, y diapin hein, pas là, on comprendra. Oh, Alors a... Il allait dire une dingue Non, non, non. non. Bonne chance, frérot A ah plus Ah mais il a pris <rire> tous les zombies J'en ai deux, frère Bon, allez. Tout va bien, frérot. Vas-y. Je suis là. Oh, mec, oh, par contre, comment ça bug Je suis mort. Regarde, il fais embarqué Mais ouais Mais oui Non Allez Départe-toi <rire> maison en un, mec J'en ai plus <rire> Oh là là J'arrive, j'arrive, t'inquiète ah oh, j'ai trop le seum Oui mais finalement je te fais mec Mais la manche elle va finir regarde Non mais si tu s'il te plaît Non non mais il me faut une bonne arme là Allez Et après toi aussi Merci, faut mec. que tu fasses des boîtes hein Bah oui Bah c'est pour ça donc laisse moi les faire comme ça je te laisse tranquille C'est une, une preuve d'amour Allez Mais c'est une preuve d'amour Ok tu sais quoi Tu quoi je m'en souviens d'arrêting Mais non Mais <rire> je fais ça pour toi Mais quel moment Je vais arriver je vais faire la boîte voilà ça va te donner. Attends, laisse-moi laisse la boîte, laisse-moi la boîte. Ouais, y'a pas de soucis. Oh, mais mec, c'est trop! Frère, j'ai pas d'arme! Ah bah, maintenant, Laisse-moi je... la boîte, mais voilà! Je te la laisse! Je <rire> l'ai <J> déjà <rire> celle-là! Bon, tu veux que je t'en fasse une autre peut-être? Non, non, c'est bon. Tu me dis, hein? Ouais. Ah oui, c'est trop! <rire> Tu sais que mec genre j'ai attendu toute la journée pour ah jouer ouais. à ce jeu c'était incroyable hein. Genre j'avais envie d'être ce soir pour le live quoi tu Ah vois, ouais mais cool. pareil mec en plus je me suis ah branlé ouais, ouais. je me suis branlé j'ai pensé à toi Oh waouh <rire> <rire> Non c'est pas ça que je voulais dire Yeah c'est cool <rire> Je vais aller faire pipi vite fait Ouais ok c'est bon C'est bon tu l'as Attends je m'éloigne me un peu Vas-y vas-y c'est bon Et bon. éloigne toi aussi Allez je fonce ça tout de suite les amis À tout Je peux dire ce que je veux là du coup sur son live les gars C'est génial Est-ce que vous pensez qu'il a coupé le son ah, putain, il a mis une scène de pause. Est-ce que vous... Eh, les gars, dans, euh, sur le live de... Oh Il est mort tout seul Il est mort tout seul Non C'est-à-dire qu'il a spawn près de chez Lydid. Et je sais pas où il est, Lydid. Il est là. Oh, mec. Viens sur moi, frérot. Oh, non. Oh, non. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. J'avais pas le choix, sinon il allait mourir, Lydid. Hein. Lydid, dépêche-toi Oh putain guide, <rire> Dépêche-toi Dépêche-toi <rire> Victor Victor oh, je me Vite. Vite Vite Joue Non Mais Non, si. non. C'est pas ma faute Il est mort tout oh, seul là. Mais comment ça c'est pas ta faute Il est mort tout seul Tu verras il est mort tout seul mais non Si, il rampait sur moi, il est mort tout seul Je suis désolé, je vais être très maladroit. Il va falloir... Tout euh... Après tout, c'est dispo en streaming. Il va falloir... Euh... Je me sens bien rien qu'en voyant la boîte. Il va falloir me laisser parler, Alison, en fait. Il va falloir me laisser parler. Tu sais ce que ça représente dans la culture Klingit M'en fous Sérieusement Non mais t'es dingue Je suis désolé On s'en bat les steaks. T'as entendu ça Ça c'est une baleine Oh, oh les gars Oh j'ai pré-shot mmh. J'avoue J'ai déconné Elle était complètement hermette Elle essayait de sauver la planète Bien avant qu'Algor rende ça cool Il a déjà fait un truc cool Algor On était sur une discussion Sur cette fameuse Marianne J'ai cliqué sans faire exprès Voilà pour la suite Et ça me coupe Dans une autre conversation Pour parler de la planète J'en ai rien à foutre Putain Tu peux pas être dans l'histoire Tu peux pas être dans l'histoire Ça ne fonctionne pas Je suis désolé Je vais arrêter là Ça me saoule C'est parti sur Arnold F4 les gars, ça ne fonctionne pas. Ils ont voulu faire genre une scène euh, émouvante, machin, ça ne fonctionne pas puisque ça n'a aucun sens. Depuis le début, on ne comprend rien. C'est de la merde. Voilà, on est tous d'accord, je suis désolé. Oh waouh oh oh, wow Ah oui Ouais, là... <rire> Wesh tu roules trop vite, tu as eu ton permis poids lourd dans un Kinder Surprise MDR. Ça te va comme réponse, Inès <rire> Yes Un feu rouge Où ça Pas eu de feu rouge moi. J'imagine que le routier qui m'a bousillé ma voiture, il roule comme toi. <rire> Mais de ouf Merci beaucoup Zeldouille. Bienvenue en tant que. Super chat. Super chat. Alors là, ça va très vite. Vous vous êtes donné, le... vous, vous êtes passé le mot là. Merci beaucoup Zeldouille pour l'abonnement. Bienvenue à toi. Et merci Swartz pour le super chat. Je après euh, ce trajet comment ça va se passer jeudi soir. Super chat. Super super chat, super J'arrive à caler alors que je suis automatique. Chaps. Arrête, franchement. Non, vraiment, merci beaucoup, mais. Super chat.